Bienvenue à bord du vol 1275 à destination de Paris. Je suis pas bien, n'oublie. Hein, ah non, je vois pas ce qu'on aurait pu oublier. Kevin ah C'est ma maison. Quoi qu'il arrive, je la défendrai. Ah que faire le soir de Noël quand on a 8 ans, qu'on a raté l'avion et qu'on est seul à la maison Maman, j'ai raté l'avion, le nouveau film de Chris Columbus. Ah